tout le monde, les Marvel bien J'espère que vous avez bien suivi. Vous allez voir la suite finalement de la série de vidéos consacrée à ma victoire au premier tournoi IRL d'Europe sur Marvel Snap. Les deux premières parties étaient consacrées à la phase 1 finalement du tournoi, un petit peu un ladder privé avec les autres joueurs du tournoi pendant un laps de temps de 4 heures. Et il fallait finalement faire le plus de victoires possible pour accrocher le top 8. Et ensuite il y avait la phase de top 8. La phase de top 8 c'est là ce que vous allez voir. Alors il y a deux parties. C'est euh, cette introduction, c'est pour les deux parties. Je ne referai pas pour la euh, deuxième partie. Donc, euh, vous avez euh, dans cette vidéo, vous allez voir le quart de finale et le demi Et la demi finale, pardon, en format BO1. Donc, on continue finalement ce format euh, BO1 en termes de temps. C'était plus euh, intéressant pour le tournoi. Sinon, ça allait faire un tournoi jusqu'à minuit euh, passé. Donc, c'est toujours compliqué quand c'est online. Ça va quand c'est IRL. Euh, en présentiel, finalement, il bah, y en a, ils doivent prendre des trains, etc. Donc, euh, là, ce que vous allez voir, c'est les deux demi-finales en BO1. Enfin, euh, la demi-finale et le quart, euh, la quart de finale, pardon, et la demi-finale en BO1. Le euh, quart de finale, c'est moi qui le commente. Et ensuite, euh, j'étais sur scène pour le demi, la demi-finale. Donc là, c'est commenté par, euh, finalement, l'organisateur du tournoi, euh, Donc, ceux qui castaient euh, le tournoi, donc Exploria, euh, c'était l'organisateur du, du tournoi en Suisse. Donc, euh, c'est cassé par Exploria et euh, un autre streamer, je crois. Et ensuite, euh, la finale, ce sera donc dans la deuxième partie, dans la quatrième, finalement, partie euh, de, de cette série de vidéos. Euh, et euh, la finale, ce sera du BO3 cette fois, donc il faut gagner deux games. Euh, BO3, format conquête, c'est-à-dire que quand on gagne avec un deck, il est validé, on ne peut plus le jouer. Alors il n'y avait pas de ban, mais voilà, c'était vraiment ce format un peu comme sur Hearthstone. Finalement, on gagne un deck, on l'a validé, donc il faut valider jusqu'à deux decks sur 3 Et euh, là, c'était commenté également, euh, pas par moi, par euh, le euh, Kawa Tech, le streamer euh, irlandais qui était là sur le tournoi et l'organisateur du tournoi euh, et c'est euh, commenté en anglais parce que Kawatek ne parle pas français donc la finale que vous allez voir euh, demain euh, sera commentée en anglais donc voilà vous pouvez regarder euh, vous pouvez écouter ou non hein, euh, sinon juste les, euh, les euh... moi je voulais pas faire de commentaires par dessus euh, recommenter après le tournoi parce que c'est toujours intéressant de voir les commentaires pendant le, le live finalement plutôt que faire un, un commentaring à chaud euh, donc voilà Là dans cette vidéo, demi-finale, quart de finale, enfin quart de finale, demi-finale, commentée par moi et ensuite en français par deux autres euh, casteurs, Et ensuite la finale commentée en anglais. Euh, donc voilà, j'espère euh, que vous allez apprécier euh, ces euh, deux dernières parties de euh, ce tournoi incroyable. J'espère qu'il y aura d'autres tournois euh, assez cool euh, comme ça et aussi gros surtout, même encore peut-être plus gros. Euh, voilà. Merci à tous euh, pour votre soutien Et euh, n'hésitez pas à venir sur Twitch Je le rappelle euh, Les lives c'est euh, mardi Je vais rajouter un jour Donc ce sera mardi, mercredi Et euh, Non euh, Ce sera lundi euh, Je sais même plus Mardi jeudi Et je rajouterai un jour Bon c'est pas <rire> En fait je sais pas Mardi jeudi Du matin au soir Et je vais essayer de rajouter un jour Mais je sais pas si c'est lundi ou mercredi Bref <rire> Tout ça pour ça Allez have fun Pour le quart de finale il y a euh, le Deadpool, Deadpool Zola, ça fait des points avec le Hulk, euh, Deadpool Zola, on a un Deck Apocalypse Dracula avec, il euh, n'y a pas Lockjaw, intéressant, il n'y a pas Lockjaw, il y a deux Iceman qui peut être chiant, bon, Iceman c'est chiant, ça chope un 5, Gambit peut être très chiant, et, euh, et on a le Sunspot, c'est le Magic, Magic Teal, Kinfinote, Moon Girl, Chang-Chi, Jubilee, Agent Kunjet, Warlock, Zabuar, le problème de Modoc c'est que c'est interdit dans le tournoi, vu que c'est pas un pool. Il est ni pool 1, ni pool 2, ni pool 3, ni pool 4, ni pool 5, il est dans le season pass, donc il est pas encore dans le pool 5, il arrive que le mois prochain pool 5. C'est pour ça que personne ne pouvait jouer Modoc. Bon, ok c'est ce qui me fait le plus peur, je crois. Mais ça aussi, c'est chiant avec ça. Et ça, on verra. C'est bo 1 Faut être talentueux. Et chanceux, un peu. <rire> chanceux, châteux et talentueux. Attends. Good luck. Ok. Bon, je ne vais pas trop expliquer mes plays parce qu'il est à côté de moi. Donc, je ne vais pas trop donner d'informations. Ok. Donc je ne vais même pas parler du tout. Désolé, mais... C'est un streamer, c'est pour ça. Il stream dans le spot à côté. Donc, Squirrel, c'est la version Deadpool. Je parle un peu quand même. De Squirrel, c'est la version Deadpool. Deadpool, Bucky Barnes, Venom, etc. Euh... Ça, c'est assez tricky. Peut-être là. Non, plutôt là. Vraiment, un, un play très tricky comme ça. Donc, euh, ouais. Deadpool, Squirrel, Bucky Barnes, Venom, Killmonger, Wave. Hulkbuster, Deathlock, Zola. Chavez, Hulk, Death. Faire attention, il y a Wave donc. Faire attention avec la Hulk peut-être. Il n'a pas de... Ok. Il n'a pas d'aéro dans sa version. C'est plutôt intéressant pour nous. Chichou ne devrait pas être bon au roi du ciel. Ouais, non mais c'est vrai, putain, je parle. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Pardon. Ah, je parle plus. Comme ça, je peux pas parler. Ou si je parle... Non, mais bah non, je peux pas parler. Les cartes T5 doivent être jouées ici et en fait souvent T5 qui va jouer la wave donc comme ça je bloque la wave T5 ici. Vamos, demi-finale. Encore en demi-finale, donc c'est encore un en BO1 euh, et c'est euh, open deck, donc les joueurs connaissent tous les deux les decks de l'adversaire, mais c'est blind pick. C'est-à-dire que là, ils ont tous les deux une feuille, ils révisent les decks de l'adversaire, ils essayent de faire des pronostics sur qu'est-ce qui va. Enfin, c'est vraiment un pire caillou-ciseau un ouais, petit peu euh, ça, qui, qui détermine sur un BO1 beaucoup ta game, donc, euh, euh, donc voilà, <rire> bonne chance. Contre, euh, de contre moi, il voilà. avait pris. Si je me trompe pas, il avait pris le deck euh, numéro 2 avec Sheel, Cred Skulls et Aero. Ouais, alors euh, de, de, de, de ce que j'ai euh, suivi euh, de, ces, de ces streams, il a beaucoup joué le deck Serra. Je crois que c'était un peu son, son, ouais, son préféré. C est, c est ça. Ouais, ça. Et le deck Shuri, c'était un peu le, le deuxième deck qui allait avec. Et puis le troisième, c'était un peu pour compléter. Euh, il faut, faut un troisième ouais. deck, mais mm, je suis pas sûr qu'il va le sortir. Euh... Honnêtement, à côté moi, il a joué. Euh... Il a joué sur lui. Euh, il, il a très bien joué. Après j'avais pas un deck qui, qui, qui pouvait, pouvait contrer tous ses attaques et, et ben j'ai perdu euh, 10, failed. comme j'ai mis le, le, le chat de, de, de, de Fichou, est-ce que vous pouvez me dire s'il a beaucoup sorti le, le deck 1 numéro 3 Parce que c'est deck, 1, ouais, deck 1, deck 1, deck euh, 1. D'ailleurs je vais le dire à la régie, c'est 3 fois <rire> deck 1. <rire> <C 'est... rire> C'est pas grave, hein, t'inquiète. <rire> On va dire deck du haut, deck du milieu et deck ouais, du bas. Le, le, deck, le deck du bas, il l'a sorti euh, pendant le tournoi sur ceux qui ont suivi son parcours euh, euh, Jamais. OK, donc c'est bien ce que je pensais. Euh, il, a joué, euh, il a joué le deck du haut. Euh, et, euh, là, euh, contre toi, visiblement, ouais. il a joué aussi le, le deuxième. Ouais. Euh, moi j'ai joué, je suis tombé contre Kawa, j'ai pas joué contre Fichou, ah c'est parti, pas pu, on n'a pas eu le temps d'analyser nice. les decks de Kawa Mais je suis tombé contre Kawa sur son deck Valkyrie, c'était super intéressant euh, Je sais pas si c'est celui qu'on a, Attends vite, il faut que je print, screen ça, pause Voilà, voilà. comme ça j'ai encore ah, les decks, non ah, Tu peux revenir en l'arrière je crois peux Comment je fais Je fais un clip Tu peux clip Ah, partie à 7 chaque joueur piège dans le deck de l'adversaire, ça ça va être intéressant <rire> Ça sera à rien de sur Et decks. double snap <rire> Non. Euh, il a, alors, The, The, The Fichou a pris le deck numéro 2. J'ai pas réussi à clipper, je suis désolé. Euh... Ils ont les deux aéros. Donc, deck numéro 2. Ah, bah voilà. Euh, du coup, juste pour qu'on soit clair et qu'on soit sûr, le, le, la main du bas et la personne qu'on voit en joueur 1, c'est bien Kawa. Alors, la main du bas, il me semble que c'est The Fichou. Non, non, ce que tu as vu, là, il a survolé la carte et on voit. Donc la, la main du bas, avec Vi Viper, c'est Kawa. Je suis quasiment sûr, il n'y avait pas de Viper si dans je... les decks de Fichu. D'accord, alors. Oui, ok. Donc la main du bas, euh, et le point de vue qu'on a, euh, donc c'est le point de vue de Kawa, euh, qui s'appelle Eggs sur le jeu. Okay. Euh, et du coup, il est à gauche, et donc du coup, c'est bleu, bleu, bleu et il est en bas, et donc Fichou, euh, avec le cadre jaune, on a sa main en haut et il joue en haut évidemment. Donc on voit un peu moins ses plays, on, on voit que la résolution de ouais, ses plays. Euh... Attends, attends. Veux... attends. Vais... Non, non, je dis n'importe quoi de nouveau. Parce que Sentry Valkyrie, il l'a pas, donc il y a un va... Ah mais non, mais, mais il pioche dans le pioche pioche deck adverse. Ça, ça est y est, ça m'a tout retourné le cerveau. Ouais, je que je ça fait deux ça. games que je mélange quelle main est à qui Rassemblement. Alors, non, mais euh... il pioche dans le deck adverse. Donc, donc, on a le point de vue Fichou. Aidez-moi, la régie, s'il vous plaît, j'en peux plus. Non, alors. Alors, il me semble qu'en bas, c'est. Le, le point de vue principal, l'écran, c'est Fichou En voilà, bas, c'est Fichou. D'accord. Ok. En bas, c'est Fichou. Donc, il a... donc, le Viper m'a fait bugger. Ouais. En bas, c'est Fichou. Donc, le, la main bleue, c'est Fichou. Et le cadre jaune, c'est Fichou. C'est une petite ça. erreur de Verlay Et à chaque fois, mon cerveau il est retourné. Donc je m'excuse pour ça. Sinon, pourra. Voilà. Leur... Et en plus, après, ils inversent leur deck. Donc ça fait une triple inversion. Et moi, j'en peux plus. <rire> et du coup, j'ai rien dit de la game. Encore une fois, pire <rire> commentateur. On peut voir que Fichou a bloqué euh, l'emplacement euh, numéro 3. Avec Professeur X qui ouais. venait pas de son deck. Ouais, ça. Qui il venait, venait pas, pas de son deck, deck exactement. Il a bloqué l'emplacement 3. Euh, sur un bon timing, vu que visiblement, il euh, n'y avait pas de carte adverse. Euh, quoique, avec Sentry, ça aurait été, à mon avis, gagné de toute façon. Euh, dans le sens euh, ouais. du coup la moins 8 a pas pu pop, euh, c'est une carte qui est un peu moins connue. Il euh, faut savoir qu'il y avait aussi des limitations euh, dans, les, ouais. dans les, les cartes, les joueurs pouvaient avoir sur les 36 cartes des 3 decks, maximum 1 pool 5 et maximum 2 pool 2 4. 4. Donc pour des joueurs qui ont beaucoup de cartes comme Kawa, qui est un des rares joueurs du monde à avoir toute la collection, je crois qu'il a 7000 de niveau de collection. Ah ouais, c'est lui, lui qui a monté la, la, ouais, la moyenne à 2500. Ouais, ouais c'est ça. C non bon, ça C'était la, euh, oui, la médiane. La, la médiane, il ne pouvait pas la monter. Ouais, euh, vrai, euh, vrai. La médiane, c'était 2007 sur le tournoi. 2007. Ouais. Ouais, euh... Mais donc, du coup, euh, ouais Kawa, celui... et Kawa et Lowell, c'était les plus grosses collections euh, en collection ouais, level. Il... Mais Fichou, est le... tout le monde aime Fichou, c'est le tryharder. Il euh... joue très euh, bien, Fichou. Voilà. Bah, on l'a vu sur Hearthstone, et puis je pense que sur Marvel Snap, il va, il va performer aussi, hein, s'il continue sur cette lignée. Euh, je, je dis que du bien de lui depuis que je sais que c est c est fan, les, euh, tous ses écouteurs, tous ses auditeurs, auditeurs sont là. Mais parlons un peu de la game. Bah, du coup, je suis désolé sur cette première. Bon Il n'y a pas eu de snap, donc ça joue pour un point, ça joue prudent. On sait qu'on est avec le deck de Ce qui est bien, c'est qu'au moins, ça leur fait un rappel. Qu'est-ce qu'il avait l'autre Ah oui, c'est bon, j'ai tout son deck, je l'ai pioché. Euh... Ça, c'est bien d'ailleurs, Cette emplacement, elle est vraiment... Euh il n'y a pas d'handicap avec son placement. Ouais. Là, on, on sent que le Titania, enfin la game se joue presque sur ce Titania. à Peu de choses près, Non, Non, il va Après pas le, le poser. Titania, vu qu'il y a Cosmo à droite, ouais. enfin au milieu. Je pense que. Ah, bah, le Titania, le Cosmo n'affecte pas Titania. Titania elle continue de changer de terrain. Euh, ah, Cosmo continue, ou pas Cosmo. Ouais. Pas ouais, non, j'ai cru qu'il allait la poser. Euh parce qu'il jouait avec, mais ouais. visiblement il a, il a, il a changé d'avis. Donc, euh, Qu'est-ce qu'il lui reste fichou On est tour 6, il a ses 6 mana, de euh, Chavez, la dernière carte qu'il a jouée c'était un 6 points, donc Taskmaster, ce c'est intéressant si ça lui permet de poser Titania avec, franchement, ça fait plus de points, ça fait... Euh... Alors s'il si a joué 12. à coup, là, non, je sais pas. je ne sais pas ouais. si ça peut, ça peut vraiment bien se passer cette game pour, pour The Fichou. Il peut poser, il, a, il est derrière, il peut poser 11, et combien peut poser, euh, il a déjà posé ses cartes, j'ai pas vu, ah bah oui, on les bah non, on les voit pas du coup, on, on voit les pas les ce qu'il a posé, j'ai pas vu ce qu'il a posé, t'as vu Non j'ai pas vu euh, la même, les, okay. les cartes qu'il a pris, euh... bah, c'est win, ouais c'est ça, euh... Donc, poser 11 c'était pas suffisant dans ce scénario, euh... et puis poser six, ouais. 9 non plus du coup, Mais bah, ça aurait rien changé avec 11 euh, du coup. C'est dommage parce qu'au moment où le professeur X est tombé, je me suis dit bah t'as quand t'as ta l'âne gagné après t'es confiant tu vois. C'est ah, bon, je suis tranquille, ouais. je me repose sur les deux. Ouais. Du coup c'est vrai que Sentry euh, est, est très très fort et puis du coup euh, il a eu sa carte dans la main de départ vu qu'elle a pas été euh, <coughs> amenée par euh, le pays fantastique. Euh, faudra qu'on dise pour la finale qui bascule le jeu en anglais. Euh... Pour euh, Kawa ouais ouais euh, non en fait. C'était juste qu'on faisait tout en anglais puis en fait à chaque fois qu'un joueur se déconnecte et se reconnecte ça le remet dans sa langue à lui. Ah d'accord. Donc euh, oh. on en français. Non, mais deuxième ouais. fois, t'as vu l'emplacement <rire> C'est quoi C'est ça, ça. K Kawa. Euh, Il est a... pas content Kawa. Ouais, alors je sais pas si Fichou est content hein, parce qu'il est resté très uh, stylé. Fichou faut savoir qu'il montre pas ses émotions. Ouais, bah c'est un joueur de poker aussi. Ouais. Hein, ouais. C'est vrai Ah ça moi je... Bah, je connaissais pas Fichou avant cet événement mais c'est sympa. Je sais pas, moi dans ma tête j'ai l'impression qu'il parle du poker beaucoup donc dans ma tête c'est un joueur de poker. Mais peut-être je me trompe. Et en tout cas, pas aucune émotion, regarde. Un petit sourire de la caméra quand même de The Fichu. Un petit spasme, mais pas de sourire. Et du coup il euh, y a eu un spap et, et je n'ai pas vu qui c'est. Et, et, et ça c'est aussi un des problèmes de l'overlay, mais je crois pas qu'on peut le régler ça. C'est qu'en fait comme on met. on peut pas, un, si on n'a pas les deux POV. Euh, ouais enfin c'est ça, je voudrais voir répondre. la souris du gars ouais. qui va jusqu'au snap et du coup ça casse tout ton l overlay. overlay quoi. Mais <rire> alors à ton avis qui a snappé du coup alors moi je dirais que c'est plutôt The Fichou, parce ouais. que Kawa, elle, elle a l'air un peu euh, agacé. agacé de son ouais. placement, le pays fantastique. Ouais. Et en même temps, euh, comme en ce moment euh, Kawa a l'avantage, eh bah, il peut essayer de l'enfoncer. C'est vrai, vrai que là... Il, il, ça lui coûte moins le snap, j'ai l'impression, à, à oui, l'avantage bah... des points de vie. Quoi. Et les tranquilles, qui si je perds, c'est pas grave, on serait à 8-8. Euh, la Valkyrie... Bah, en fait, quand tu as Shuri dans la main, tu es content d'avoir la Valkyrie parce que tu sais que l'autre l'a pas. Oui. Tu vois, la Valkyrie, pour moi, c'est le plus gros contre au deck Shuri. Donc, on va dire que, de base, euh, Kawa a un peu... Euh, contré... Euh, le la deck, pioche. Ouais. La pioche. En choisissant un deck Valkyrie contre un deck Shuri. Vrai. Pour moi, c'est le plus gros contre. Et comme il est... C'est peut-être ça qui l'a énervé avec deux fois les Pays Fantastiques, c'est que son contre... ça que, pas, pas euh, comme il le veut, mais il gagne. Alors, de quoi se plaint il Là, de toute façon. Voilà, il voilà. La... Voilà, on va avoir jouer Shuri après Red Skull, ça c'est pré-shot. Ouais, Shuri, Red Skull, bah il y a le Shang-Chi que... quand même, il hein. n'y a, de... a pas de quoi la protéger euh, du Shang-Chi une fois que... Là, il a pas joué Shang-Chi là, il est, il est sur Sentry, ouais. non... sais... dans le sens Si, ton... ouais. si l'autre garde son Shang-Chi parce qu'il sait qu'il oui, peut y avoir des gros monstres, ça. Et, que... et que tu ne peux pas protéger ton, ton Red Skull, ouais. euh... est ça te bon, pas, pas prêter, ça. gagner. Ouais. Ouais. bravo. Kawa. Le zéro centry il fait il fait mal aussi. Enfin il fait mal au sens. Il est fort. Il est fort. <rire> voilà. Euh... C'est vrai que là. Attends je vais, je vais essayer de me, me mettre dans la tête d'un des joueurs parce que c'est ça qui est, c est, ça que je est dur à commander, de... c'est que j'essaye de tout regarder. Ça. En fait, j'ai l'habitude de ne voir qu'une seule main. Moi je suis dans la tête de Kawa là, je me dis qu'est-ce que je joue, est-ce que je joue Shang-Chi à... à gauche Non tu, tu joues jamais Alors toi. Parce que là, c'est Kawa qui a la prio, donc s'il joue Shang-Chi, ouais, il, euh, il tue rien la, du tout. Donc je pense qu'il garde Shang-Chi pour, le, pour le, la non, prio, on la voit, oui, euh, le jaune. Euh, on la voit non, sur l'écran oui, oui, oui. euh, ouais, où vois, ça pris et c'est tout prie, simplement ouais. lui qui a, la, qui a le plus de points, il est à 9-3. Ouais. Quand tu à égalité parce qu'il y a un, un terrain partout, tu prends la somme de tous tes, de tout tes et bons, tu montants et ça te dit qui a la prio. Donc, moi, impossible joue Shang-Chi, le Spider-Man. Qui bloque à droite. C'est Spider-Man. En fait, c'est comme Shang-Chi, Spider-Man, t'as pas envie de le jouer. Enfin, moi, j'aime bien les jouer T5. Et là, il a été était un peu forcé de le jouer. Ah non, la tête est 5. Là, ils étaient 5. Donc, du coup, il a sécurisé Central Park, ça c'est très très fort pour. Je sais pas. Non Qu'est-ce qu'il peut faire pour reprendre Central Park il ne pourra pas reprendre je pense enfin, ça c'est sûr, là il a sécurisé, mais je sais pas si la game c'est win pour The Fish ou. Ah non non, justement, il a, il, c est, c est, quand je disais il a sécurisé Central Park, je pensais à Kawa. Kawa, okay, Kawa a sécurisé oui. Central Park, Kawa a un contre pour le Red Skull, euh, je pense que là je parierais sur Kawa, mais je ne je, suis voilà, je, je, je pas sûr. Si jamais ça peut vous rassurer, les deux joueurs avec les Pamir n'entendent pas les commentaires, euh, ils ne peuvent pas euh, agir en fonction des commentaires. Euh... Ah, je vais il avait sa souris sur Shang-Chi, Kawa. Professeur X, pourquoi Ah pas mal, professeur X, comme ça aucune classe sera détruite. Non il l'a enlevé, mais non Il l'a enlevé. Tu vois à peu près ce qu'il veut faire Si ouais. il joue Professeur X, il ne sera pas détruit. Enfin, ouais il a la prio Plus donc il a la prio. Euh, il a la prio donc effectivement Professor X c'est bien est mais par pense. contre après tu tu mis sur un titania euh, ah, voilà tu vois, titania là, ça. il va passer de l'autre côté c'est un sacré euh, pari il... quoi passe de l'autre côté là, écoute, c'était un coup de poker hein. ouais bah écoute s'il si, avait pas eu la prio ça marchait pas ouais. parce que bah du coup euh... enfin, ça marchait pas dans les tokens, avec la prio sans la prio toi, sans la, prio, sans la prio, il perdait son red Skull -cool, et avec la prio il perdait son titania ouais. Euh, et c'était quasiment sûr que l'autre allait mettre une carte au milieu. C'était donc... assez serré. Hein. ouais c'était serré, mais je, je trouve qu'il a... Il a... Il après, nous, c'est facile de backseat quand on a la oui. main de l'adversaire. On ça. sait que le Shang-Chi, il est là. Euh... Mais fait... par réflexe, je n'aurais pas mis tania J'aurais eu trop peur on me... comme... Ouais, la mais s'il jouait son... Enfin, il il, qu il aurait quand même gagné, en fait. Hein il aurait quand même gagné. Même s'il n'avait pas mis tania en face, Kawa aurait quand même eu la, eu la main. ouais c'est ça. Kawa gagnait de toute façon. C'était c'était échec et mat. Du coup, ben, déjà euh, ils jouent avec leur deck, donc je pense qu'ils sont contents. Voilà, bon, là, c'est bon. on attend euh, la troisième, euh, troisième, placement, le troisième placement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, j'ai parlé trop vite. <rire> j'ai parlé trop vite. Ce serait beau si c'est encore euh... non. Oh. Snap. un snap. Je sais pas qui a snap. J'ai pas vu. On peut pas voir en fait qu'il y a Snap là, c'est difficile. Ouais, c'est ça. En fait, on avait dit aux précédents joueurs que quand il snappaient, il fallait qu'ils fassent un signe de la main parce ouais. qu'on n'avait vraiment aucun autre vrai. moyen de le savoir. Et je crois qu'on l'a pas dit à Kawaii et Fichu vu qu'ils étaient ah, concentrés sur leur live. Du coup, on est on est dans l'aveugle. sur un peut que supputer. C'est ça. Euh, supputons ensemble euh, sur, euh, sur le, le, le, le propriétaire de cet heureux Snap. C'est risqué pour Fichu de Snap là. Ouais, mais en même temps, il est aussi dans la situation où il est tellement en retard qu'il faut qu'il joue des points, tu vois. Ça. Il ne peut pas se faire gratter euh, infiniment. Quoi. Il va annuler du... l'aide. Ouais, pas, pas mal. Genre... Excellent. Excellent. Ouais, alors, comme je vois que ça pose la question dans le chat, je vais réexpliquer. Euh, nous, on voit le point de vue fichou. C'est fichou qui est en bas, la main du bas et l... sur la droite, le jeu du bas. Euh, les plays qu'on que, qu voit faire, c'est fichou. Euh, ce qui rend tout ça très contre-intuitif, c'est les cadres de couleurs autour des, des joueurs qui, eux, sont inversés. C'est-à-dire que. Euh, le cadre de la main et le cadre couleur est inversé, mais c'est pas grave. Une fois qu'on l'a compris, une fois après, euh, euh, on l'a compris pour toujours. Ouais, je vous avoue que sur les deux premiers, euh, les quarts de finale et les demi-finales, mon cerveau il a failli exploser à cause de ça. Puis ah ouais, là, on commence cette grande finale. Je pensais que j'avais enfin compris et boum, c'était les decks renversés. Euh, et... Là, ouais. là c'est les demi. Donc. Là, c'est la demi. Ouais. En fait, c'est la deuxième demi. La on deuxième sait deuxième. déjà qui est le finaliste. C'est Fire euh, qui Fire affrontera night. Euh, Fire Knight 5. Euh, qui affrontera, euh, oh, je dis Five, mais peut-être qu'il dit Fire Night 5, mais ça ouais, serait je bizarre. Sais pas. <rire> euh, qui affrontera soit Kawa, soit Fichou. Euh, Kawa est mieux parti. Euh, pourrais, et donc du coup Je pourrais miser sur euh, Kawa. Si Fichou est, est, est, est éliminé, ne, ne partez pas du live, parce qu'en fait, il va venir commenter. C'est euh, ça, il va prendre euh, la place de chat. Euh, et vous aurez enfin un cast cohérent. <rire> bah, C'est ça. Exact. Enfin, un mec qui connaît tout le truc. Oh, mon Dieu. La lourde. Je, je pense qu'il serait un peu aussi déçu de perdre... Bah Écoutez, la rediff de ce qu'on a dit sur sa chaîne, il va plus jamais venir. J'espère pas qu'il va écouté cette rediff. Hein. Aïe, aïe, aïe. Pardon. Breakdown du commentateur. Ah, es, tu es fatigué, là. Ouais, ouais je suis trop... Je suis naze. Je suis naze. Comme je disais, ça a été, on, a, on a organisé ce tournoi en deux semaines. Et euh, on n'a pas beaucoup dormi. quoi. Très pro. Et je pense, en fait, la, la, la partie qui a été de la plus dure, je suis désolé, j'ai arrêté de commenter, du coup... Euh, bah, ils sont en train de réfléchir les deux de toute façon. Ouais, au moins ils jouent, ils jouent à un rythme, on peut commenter sur les matchs très très long, ça, très bon rythme, vite. ils réfléchissent ouais. beaucoup. Ouais, ouais. Je disais en fait, euh, au début je voulais faire decklist fermé, mais je me suis dit que c'était trop désavantageux pour les streamers comme tout le monde pouvait aller voir leur stream. Euh, et du, du coup que ça allait être inégal. Du coup on est passé en open decklist. Ce qui veut dire que j'ai reçu 22 x 3 decklists hier soir dont la plupart des gens ne savent pas comment faire des codes. Donc ouais. j'ai reçu des captures d'écran, en fait, créé les Je des captures d'écran, je fais des de... Ouais, je partie qui... des gens qui m'ont envoyé des captures d'écran. Et donc de 22h30 à 3h30 du matin, moi j'étais en train de découper, alors que je suis pas graphiste et que je, je suis nul avec, euh, avec euh, Photoshop, j'étais en train de découper des, des mettre des cartes et puis découper des cartes pour, <rire> juste pour les decklist, quoi. Et ce matin, c'était reparti à 6h. J'arrête de me plaindre et euh, je reviens dans la game. Donc ouais... Euh, les premiers points de vie peuvent être pris à, à kawa tu penses Attends laisse moi juste c est, c est euh... il pourrait faire quoi ce fichou là Fichou je pense qu'ils qu ont de nouveau la main de l'adversaire j'ai cru que j'allais péter un câble mais c'est parce qu'il y a eu plan de rêve. voilà donc euh, ils, ont inversé leur oui, main. ils ont inversé leur main ouais. ah oui chéromade qui t6 Ouais mais Viper tu donnes une carte Non Ah un... bah oui Cosmo. Cosmo. Moi j'aurais fait j'aurais. Ah c'est la retraite de, de... Ah. de Kawa. Je, je l'ai vu Je cliquer. pense que c'était. Ouais. Il aurait pu jouer à nulle part. En fait c'est. En fait ils ont fait plus de maths que nous parce que eux connaissaient la main de l'autre. Ouais. Donc là eux, ils étaient déjà dans la partie euh, plus concentrés ça. que moi visiblement. Exact. <rire> Bonjour voilà, celui qui dit n'importe quoi, il est là. Et euh, merci, Chat, d'être avec nous euh... aujourd'hui. Il euh... faut savoir ouais. qu'on n'est pas casteur de métier, comme si c'est le premier tu... tournoi Marvel Snap. Euh... Bah, Mais je pense que tu te débrouilles ouais. très bien. Hein. Ouais, je, je parle pas trop, ça va. Je suis, non, non c'est excellent. Okay. <rire> merci. Ça On vrai. est reparti, ouais. le même deck, euh, le BO avance, ça a gratté quelques points à Kawas, ce qui fait du bien euh, pour ceux qui, qui sont Team Fichou. J'adore ce lieu, Bar sinistre. Ouais, enfin. Alors Après, quand il sort comme ça, T1, moi j'ai les boules, tu vois. Surtout quand tu quand es dans le ladder et que tu connais pas le deck adverse ouais. et que tu sais que tu vas te prendre un, un, un, un, un Green Goblin dessus euh, et que tu as envie d'attendre, mais en même temps tu dis. Il joue Tu penses Non, mais moi je, je sais pas si j'aurais fait. Ce... Mais... Bon, en même temps, il connaît le deck adverse, il sait qu'il n'y a pas Killmonger. Il n'y a pas Killmonger Non, il n'y a pas Killmonger. Il y a pas Killmonger. Voilà, j'ai pas dit de bêtises. Il sait qu'il n'y a pas Killmonger et il va, en sautant il va steel, un tour, enfin, il saute. Un ou deux tours et ça, ça monte de C'est sûr qu'il va skipper la 5 s'il a chez Hulk. Ah, un snap. De qui De nouveau, je sais pas qui a snapé. Je sais pas qui a snappé. faudrait qu'on arrive à leur glisser cette info avant qu'ils lancent leur prochaine manche. Ouais, pour le snap. Euh, C'est que, en fait, comme non, on sait pas qui a snappé, avant qu'ils lancent la prochaine manche, il faut leur dire de lever la main et... Enfin, de le faire, quoi. De, de ouais, snap pour un... de vrai, quoi. tu ouais, bon, t'es en live. Un petit. des Elle est vraiment belle cette carte. Je, je sais pas si vous aviez déjà vu la, la forme finale de Fichou très concentré comme ça. <rire> je, crois, je, je pense que c'est agréable aussi parce que je sais pas si pendant le live, attends, je vais remettre son chat. Euh, je sais pas si pendant qu'il qu faisait son tournoi, il commentait beaucoup ou s'il était concentré euh, sur le tournoi. En même temps, il avait beaucoup d'avance donc peut-être qu'il a pris un peu plus à la détente. Euh, Après, il avait, 5, il avait ses 6 victoires. Ouais, ouais je, je fait... pense, euh, comme euh, l'a dit Super Labo je déteste ton pseudo, c'est Fichou qui a snap, il a, il a churi. Je crois que c'est effectivement euh, une des théories, euh, genre t'as tu snap. <rire> c est, c est, ouais, ouais. En même temps, ça, ça marche dans l'average euh, cube pour euh, ton ladder, tu vois. Oui, mais, mais en tournoi, le snap n'est pas aussi facile. C'est oui, vous, vous dire tu... Ah, on a les noms, t'as vu, de Fichou. On ne l'avait pas avant, on l'avait. Non, on ne l'avait pas, effectivement. C'est magnifique. Merci euh, Merci la régie, la régie. régie d'avoir euh, euh, avoir, euh, clarifié ça. Regarde là, il va skip le tour 5. Il va jouer Red Skull. Oui, Red Skull et Shiulk. Il la win. Ouais puis le skip du tour 5 euh, te fait monter en plus sur le bar sinistre mmh. comme une dingue. Enfin, comme un dingue, quoi il, il prend 20 points. C'est <rire> un, un, un infinote gratuit. Enfin, tu oui, skips ton tour ouais. et t'as un infinote sur euh, bar sinistre. Ouais. <rire> Tranquille. J'aurais kiffé avoir un Magic là. Ouais, et, mais par contre, et puis en plus, ça, ça, il peut pas le contrer avec. Euh, ah, Est-ce qu'il peut pas le contrer avec Shang-Chi Ah, mais si. Ouais, ouais, il va pouvoir le. Je Je voir si qu il a, a qu'il a la main après, mais il a, il a, speed, il a Spider-Man Shang-Chi, euh, ça fait très mal. Hein. Il l'a bloqué, ça fait mal ça, oui. ouais, Et en même temps, ça déplace les cartes à la fin du tour 5. Donc il peut quand même aller sur le terrain de Spider-Man. Là... Et en même temps, il y a Dordeville ouais. qui peut permettre de pré-shot si, si là il sort. Euh... Voilà, il a il a, il a, il a passé son tour. Fichou, ah, a passé son voilà, tour. Il passait le tour 5, c'était pas le tour d'avance, c'était ouais. ce tour-là. Ouais ouais, j'étais trop en retard. Donc l'autre se dit, attends, il passe son tour. What is happening non, il... Je suis en train de réfléchir comme Fichou là, j'essaie de voir... Euh, qu Est-ce que, est -ce que le, le, le Valkyrie peut reprendre par sinistre, c'est sûr Ouais. Euh, j'aurais euh, abandonné le, la le Sentry aussi. J'aurais FF. Si t'étais le j'aurais FF. Oh Un deuxième snap Ouais bah visiblement donc du coup c'était forcément suite Kawatex si le premier était bien de fichou Un deuxième stade, mais qui est autant confiant pour uh, Snap à ce stade là Surtout que ton. Il bloque, il bloque ouais Et puis euh, ensuite il y a... y a Valkyrie qui prend Barcinist donc c'est chez est, est D'accord hein. Valkyrie ça remet tous les Sunspots à 1. L'effet de Valkyrie, ça remet. Ah non, ça les met à non, 3. Pas... Ça les met à 3. Ah, J'ai rien Ça va les mettre à 3. J'ai rien. rien dit, ça reprend pas. C'est quoi la carte qui remet. À euh, Shadow Knight. Sais... Non. non. Comment il s'appelle Shadow... C'est le de... Avec son costume blanc, là, le gros avec son costume blanc, le costaud. Shadow Penguin. Je, Je sais, plus. sais plus comment Dites-nous dans le chat si jamais vous voyez de laquelle on parle. C'est une, une, une, une T5 que. enfin, ouais, une t 5 que personne a et personne joue. <rire> là, ça aurait été utile. Eh. Ouais, ah. là, là, là, là, là, elle t'as gagné, mais elle n'est pas là. Donc, Mais Valkyrie, ça marche pas du coup. Bah, Valkyrie ça marche dans le sens où si maintenant il met son gros euh, T30, enfin en fait autant mettre Shang-Chi. Alors qui a la main C'est Fichou. Ah ouais. Euh, Aéro... Aéro... Ah, attends. Ouais, alors il regarde il est en train de. Bah, Fichou a la priorité du coup, si, si là il joue son Shang-Chi, qu'il est déplacé, il tue le quand même, mais il gagne pas. Mais il gagne pas. Mais il gagne pas. J'aurais FF. 4, c'est ah. Et le centri va lui mettre moins 8 et 16. C'est pas assez, 16. Non, mais pourquoi il veut pas FF Ah, le, le Shang-Chi va tuer Aero. Il a joué Aero avant Bah Alors non, il va pas tuer parce que Shang-Chi, c'est plus 9. C'est ceux qui sont à partir de 9 qui les tuent. Ouais, mais, mais le Aero est sous chéri. Il aurait ah dû oui. jouer Shiulk à 20 ah et Aero, oui. Aero à 7. Comme ça, il mourrait pas les deux sur ah. Shang-Chi. Donc, c'est euh, perdu. Attends, il a mis qui en haut Bah, Shang-Chi. C'est perdu. Il aurait. Il a, il ah. fallait pas doubler ton aéro et tu gagnais. Ah oui là ça fait mal. Ah non, pardon j'ai rien dit. Six... Attends, mais comment <rire> Bah en fait tout simplement malgré le Shang-Chi il y a 7-6. <rire> on n'a pas fait les maths. Là tu vois, tu peux le voir derrière. On a pas f... Nous on nous, nous on fait.. On, on l'ascenseur émotionnel mais faut compter des fois, faut, faut utiliser tes petits doigts et, <rire> et compter. Bon on est désolé hein, le chat. Euh... Oui non mais le Vous chat il, avant le, nous. Le chat il, je pense que il, s'ils sont pas déjà tous partis c'est que. c'est que. Ils apprécient mais... de voir les notes, à quel point on galère, tu Mais comment c'est... J'ai toujours pas compris comment c'est arrivé. Bah en fait, Kawa, il l'a pas, pas compté. Il a joué son Shang-Chi en mode, c'est bon, je vais lui buter sa grosse créa. Et il a pas compté. Parce qu'en fait... Il est mais il était avait pas wingedet. 7 à droite. Comment c'est qu'il avait 7 à droite Bah si, il avait... Euh, euh, la 3-5 Polaris et une carte à deux. Ah oui, oui, c'est vrai. Donc en fait... Exactement. Kawai, il a, il a un mental breakdown sur ce, <rire> sur ce coup. Il a, il a... Et là, ils sont égalités. Oh égalité Ouais, ça, ça, a rattrapé de ouf. 4 de, ouais. de, de, de, points de vie partout. Quatre points de vie partout. Euh, je... ça peut se gérer, euh, sur un snap, ça, ça peut être oui. la dernière manche. Si un snap où ça va jusqu'au bout, et sinon, c'est l'avant dernière, parce que. J'ai vu, j'ai vu ce fichu se tenir la tête à la fin là avant. Je pense si as vu. Il, a, il avait peur que ça finisse. T'as pas vu euh, Tu dis le. Quoi, fait, il n'avait euh... pas fait les maths non plus. <rire> et puis du coup, il, il était. Ouais. Viper. Pour tenir les commentaires sont terribles. Je suis absolument d'accord avec toi, avec Talion. Il faut savoir qu'on n'est pas commentateur professionnel, euh, qu'on est, qu est amateur, qu'on a organisé un tournoi présentiel avec, euh, avec les moyens du bord. Même si euh, l'infrastructure est absolument génialissime, euh, on, est, on est juste là euh, pour euh, se faire plaisir. Et c'est vrai que... Euh, on n'est pas encore ultra fort. Surtout que bah, moi, moi je m'en sors bien sur le jeu quand même. Euh, ouais, alors J'ai toujours le rang 80-90, mais que, entre l'exercice de jouer tranquille et de commenter en ayant toute l'information les deux mains, c'est-à-dire qu'en fait il faut faire le processus mental des deux joueurs, ouais, c'est un, un exercice super dur. Surtout mais Par contre, euh, par, par contre je, je, je prends la critique et je, par contre, je, je trouve ça cool à faire. et ça se peut que j'essaye de le faire plus sérieusement en faisant des exercices et tout. Mais là, il y avait tellement de choses à faire pour préparer le ouais. tournoi que j'ai pas vraiment pratiqué euh, le commentaire. Mais voilà. Euh... Mais vous, vous, jouez, vous êtes tous super forts sur le jeu, je, je le sais. Et du coup, euh, j'espère que ça reste intéressant pour vous. Si vous êtes encore là, je, je pense que c'est le cas. Et... Ça m'a un peu miné le moral. Ouais, ouais bah, je sais pas, je fais de mon mieux. Non, mais en, en fait, en fait, notre mieux, il a, le pauvre, il a tout regardé, ça fait deux semaines, il oui. est fatigué, laissez-le buter euh, sur des trucs. Le, le, le son est hyper bas, ils disent Ah, c'est sur le stream de Fichou, le son est bon sur le stream du tournoi. Ah Comment se nomment nos commentateurs Alors, pour moi, c'est Pidoncet, mon pseudo, euh, et je suis avec Chat, ouais, Chat ch qui stream aussi, donc vous le trouverez sur Twitch, sous la chaîne Cheto Live, donc C-E-T-O Live. Et moi, je, je ne stream jamais, je ne suis pas streamer. Je suis organisateur de tournoi et, euh, et faute de, de, de connaître des commentateurs et des casteurs sur le jeu, euh, et puis on fait, aussi on voulait les commentateurs en présentiel. On voulait pas, comme tout ça a ouais. été fait en présentiel, on ne voulait pas juste demander à quelqu'un de caster de, en caleçon puis ça, puis sa chambre, euh, l'important c'était aussi euh, qu'il soit là. Euh... Du coup, reprenons, donc on a ouais. domaine de la mort qui est plutôt à l'avantage de Fichou parce que oui. Bah, le... Tout dépend... Ah non, il y a qui... le Professeur X. Le Professeur X peut, peut venir aussi sur le domaine de la mort. Mais est-ce qu'il euh... pourra vraiment, qu va vraiment ouais. utiliser ici ouais. Le Sentry va très bien sur nulle part parce que du coup ça active pas son moins 8. Oui. Euh... Sur Red Skull aussi Non, Red Skull, c'est ouais, plus 2 en face. Ouais. Alors attends. Par contre voilà, il n'a pas eu sa souris donc il joue quand même le Red Skull euh, entre guillemets à 15 C'est à dire que s'il y a des cartes en face, euh, techniquement c'est que une 7, 7 15-8 Ouais, 15-8 ouais. ouais. ouais. il faut mettre 4 cartes en face et il ne sait pas trop la typologie du, du deck en face Sachant que si ah. la She Hulk euh, Il a préféré ternit avoir l'avantage à droite Enfin, Oui c'est vrai, bon, il ne pouvait pas de toute façon vu que ça a changé de... Ouais. Place là si même alors, America Chavez, c'est pas suffisant pour contrer Red Skull. Euh, professeur X, ça va bien à gauche, ça fait plus 3. Mais en fait, mmh. Fichou, il suffirait qu'il joue pas, oui, justement. C'est ça 6, justice, que je me suis dit. Donc, du coup, mais par contre, il, il peut décider de dire euh, je joue que. Euh... Enfin, il va sans doute jouer en tout cas garder deux de mana flottant mmh. pour faire monter son sunspot. Mmh. Mais est-ce qu'il va penser au, au professeur X qui peut, qui peut arriver en face et, et qui, du coup, faudrait laisser beaucoup de mana flottant? Et pas. Non, en tout cas là c'est vraiment la dernière manche. Et le Red Skull est de toute façon suffisant, il hein. n'y a, a aucune carte dans la main de, de Kawatek qui permet de... Euh, tout ça. Puis de toute façon il peut en jouer qu'une. Donc on va dire que même sans jouer là, euh, c'est pour Fichou. Après Fichou peut jouer justement, et tout, tout peut. là j'ai pas fait le calcul encore. Je sais pas <rire> si c'est pour Fichou. Tu penses c'est pour Fichou Sans jouer Ouais. Bah, comme... Qu'est-ce qu'il peut faire Il peut pas aller sur domaine de la mort. Il perd sur domaine de la mort et il a aucune carte qu'il bat sur nulle part. Donc là, ouais, c'est ouais, mais, mais il faut, faut avoir le cran de dire oui. pff, je saute un vrai. ou tour <rire> <C 'est> vrai. <rire> Vraiment osé. Ouais. Mais enfin voilà, c'est un play, c'est un play ouais. et c'est un play surprenant en général. Tu t'y attends pas. Euh... Ah, et, et il l'a fait. Et il l'a fait. Il l'a joué. Bien joué. Bien joué. Faut, je magnifique. rappelle qu'ils ne nous entendent pas. Hein. Euh, les les Pamirs, on a testé. Euh, le commentaire est pas très fort dans la salle. Euh, avec les, les casques de chantier, euh, euh, même avec les nouveaux cheveux de Fichou ouais. qui font un peu coussin d'amortissement, euh, ils ne pas. Félicitations. Que... Du coup, ça il y a eu le snap. Donc, c'est une victoire pour Fichou qui va en grande finale. C'est ça, Fichou est... contre qui euh, qu'il a perdu. Contre Fire Knight. Oui. Exactement. Euh, ce qui veut dire que vous, avez, vous allez avoir la chance de voir Fichou en grande finale et vous allez avoir la malchance de pas l'avoir au cast. <rire>